This is carbon. This carbon. is coal. Yeah. And it's burning everywhere. And the underground is in, in fire. This fire underground for 80 years and they could never put out the fire. Never. They didn't want to put it out actually because they want the fire to keep on burning so these people are leaving. It's a very hard life. The life expectancy is like 50 years. You see that guy? He lost his arm, you see? And the mines. In the minds and he's still working in smile and smiling. he has a kid and it's horrible the way I photograph is like I want to make like paintings mm -hmm. with a composition with a beautiful it's it's the truth but in, it's the truth but in terms of beauty because I see beauty in those people And that's the way for me to change people's mentality, And so it reaches people's hearts. Mes photos sont un documentaire humain dans l'intimité de gens qui ont un quotidien très très difficile dans les mines de charbon en Inde. En fait, ce sont des habitants du nord-est de l'Inde, dans le Jharkhand, un très grand état qui a été complètement sacrifié au développement économique pour l'extraction du charbon. Ils ont détruit toute la faune et la flore qu'il y avait dans cette région. Le sol a été éventré pour rechercher ce charbon. Il y a 70 000 personnes qui vivent là et qui vivent dans les fumées toxiques de dioxyde de carbone et qui ne, qui ne vivent que de l'extraction de ce minerai ou pour ceux qui ne sont pas payés du vol de charbon entre 4h et 8h du matin. On voit les flammes qui sortent du sol ici. Le sol est chaud, le sol s'entrouvre s'en trouve par, par endroits. Dans les bidonvilles, et les maisons s'effondrent et les gens meurent. Là, il y a un jeune, tout ce qu'il a sur, cette, sur sa peau, évidemment, est à l'intérieur de son organisme. Et moi je vis avec eux pendant donc un mois et demi pour, euh, pour apprendre à les connaître, à être accepté par eux. Je les admire, et ils ont une générosité et une, malgré tout quand même une joie de vivre euh, incroyable qui nous donnerait euh, beaucoup de leçons dans notre, dans notre monde euh, euh, occidental où on a, on a toute la chance qu'on veut. On peut aller à l'école, si on est malade on va à l'hôpital, tout est là euh, sous notre main. They have nothing. And just a little thing makes them happy. It's a great lesson.